Bonjour, bonjour mes chers internautes, comment vous allez J'espère que vous allez tous très bien dans votre famille. Je salue mes abonnés et surtout ceux qui ne sont pas encore abonnés à ma chaîne. Euh, je vous prie de vous abonner massivement et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne pas rater mes nouvelles vidéos qui sont en cours. Comme vous le savez déjà, c'est votre professeur spirituel Logosso depuis le Bénin aujourd'hui je vous présente une deuxième fois dans cette vidéo le rituel de magie rouge qui sert à séparer un couple à distance la fois dernière je vous ai présenté une vidéo sur le même sujet de séparation des couples à distance et laissez moi vous dire que avec mes forces spirituelles avec la force des de mes vaudons plutôt que j'ai été héritier, j'ai plusieurs manières de vous pratiquer ce rituel de séparation des couples à distance pour aider chacun de vous. Donc, voici encore une deuxième fois le rituel de séparation des couples à distance. Euh, je vous prie de me suivre Ainsi euh, de suite, suite. Merci. Chers dames et messieurs, toi qui vivais dans ce problème il y a longtemps, alors, c'est ton heure qui a sonné, j'espère. Veuillez me contacter directement ou par WhatsApp, plus 229 63 20 06 77. Je dis bien, plus 229 63 20 06 77. Vous étiez ensemble avec une femme ou un homme que vous aimez très bien dans votre vie depuis des années. Vous avez passé la joie de votre vie tous ensemble. Et un jour, sans aucune raison, sans dispute, il ou elle décide de vous abandonner définitivement. A cet effet, sachez qu'il y a déjà un envoûtement d'amour dans votre bel couple. Ne laissez pas s'enfuir. Je suis là pour vous aider. Toi, je suis là pour t'aider. Écoutez-moi très bien. Voici ces deux statuettes. Regardez bien ces deux statuettes. Ces deux statuettes qui représentent l'homme ou la femme qui vous a quitté et la femme, et la deuxième plutôt, et la deuxième statuette qui représente la femme ou l'homme qui a arraché votre conjoint. Ces deux statuettes ont été fabriquées à base de l'arbre fétiche Hiroko qui a été foudroyé par le dieu tonnerre. Ces bougies rouges que vous voyez ici, ce sont des bougies qui a été conservé sous une divinité qui est spécialement intronisée de la magie rouge, qui serve à détruire des couples. Donc, à propos de cette rituel, je mets ces deux statuettes à l'envers, l'autre se tourne d'autre contre l'autre. Regardez bien, je prends les deux statuettes, l'autre se tourne d'autre contre l'autre. J'espère que vous voyez très bien. Avec, avec des incantations très puissantes de la divinité de magie rouge qui servent à détruire des couples. Vous m'écoutez très bien, j'espère. Je prends les deux statuettes fétiches, en plus les bougies rouges qui ont été allumées et tous cochés ensemble avec un fil blanc. Voilà comment se passe le rituel, ce rituel de séparation des couples. À distance voyez et je vous donne juste sept jours après cet rituel je vous donne juste sept jours il ou elle serait de retour en vous demandant pardon et en même temps c'est le mariage vous m'écoutez très bien donc je suis là pour vous aider dans vos différents problèmes spirituels surtout dans vos problèmes de couple c'est moi, bien sur votre professeur spirituel Logosso. Et je vous dis toujours, la connaissance ne dépend pas de l'âge. Vous m'écoutez très bien. La connaissance ne dépend pas de l'âge. Voilà. Et je vous dis toujours de, vous, de ne vous abonner pas à des chaînes qui font des publicités de magie des, des calebas qui produisent de l'argent, des portefeuilles magiques et valises magiques, ne vous met pas, ne vous mêlez pas dans cette affaire. Car ils vont bouffer votre argent pour rien. Je suis clair et je suis clair envers mes clients. Je suis clair envers mes gens bien-aimés. Et je suis là pour aider chacun de vous. Voilà. Merci beaucoup. Je vous remercie. À bientôt.